Au nom du collectif des avocats de M. Jean-Pierre mugoube -Linga, du commandant Soué, de votre confrère Bidjan, et autres collaborateurs, vous souhaitez la bienvenue à ce point de presse qui a été suscité par un événement grave survenu dans le cadre de la procédure Relatif à l'assassinat de votre confrère Zorro Martinez. Nous avions pensé faire un point de projet il y a quelques jours, mais malheureusement, l'agenda de la commission mise d'enquête ne nous a pas permis de la tenir. Dans ce collectif d'avocats, il y a mon confrère Charles Nguini, qui certainement doit être dans les embouteillages mon confrère Chuseux, qui certainement et également dans les embouteillages, notre consoeur Essono, qui, à l'heure où je vous parle, assiste la personne qui, est, qui a déclenché la décision, n'est-ce pas, de tenir ce point de presse. Mon confrère Paul Doumou et ma consoeur Jambé, moi-même, assurons la défense de ces mises en de ces suspects. Il ne s'agit pas, comme vous l'avez entendu, d'une conférence de presse, mais il s'agit d'un point de presse. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'échange entre vous et nous à ce stade. Je crois que ceux qui suivent les procédures criminelles le comprennent. Depuis le début de cette affaire, en dépit du fait que nous ayons les moyens, et vous le savez, de nous exprimer si nous le souhaitions. La Défense n'a jamais exprimé quelque point de vue que ce soit dans le cadre de ce dossier. Mais nous avons observé avec beaucoup de déception qu'une campagne internationale de presse, savamment orchestrée, tendant non pas à rechercher les véritables coupables de cet horrible assassinat, mais tendant, dès le début, même voire avant ce malheureux incident à désigner notre client comme étant le commanditaire de ce crime alors je vais essayer d'être extrêmement synthétique pour éviter des discours on va essayer d'être synthétique et didactique 17 janvier 2023 Enlèvement, séquestration, torture et assassinat du journaliste Martinez Zo. 22 janvier 2023. Découverte du corps au lieu dit III par SOA. Ouverture immédiate d'une enquête Préliminaire sous l'autorité du procureur de la République près les tribunaux de première et grande instance de Fou et de la Mefou Afamba. Conduite d'une autopsie sous l'autorité du du procureur de la République. 2 février 2023, mise en place d'une commission mixte d'enquête police gendarmerie par. Monsieur le secré... ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, sur haute instruction du chef de l'État. Il convient d'indiquer que la légalité de cet acte pose et posera problème. 6 février 2023, irruption de dizaines de gendarmes et policiers au domicile de Monsieur Jean-Pierre Mugoubé-Linga pour procéder à son arrestation. L'heure de 5 h du matin est citée sans convocation préalable et à des perquisitions, sans mandat de perquisition, en violation des dispositions des articles 103 et suivant du Code de procédure pénale, les perquisitions effectuées ce jour à son domicile n'ont rien donné. 6 février 2023, M. Jean-Pierre amougou a été entendu au fond dans cette affaire la nuit du 6 au 7 février. Il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées et a contesté toutes les accusations à lui imputer et dénoncé les questions qui tendaient à le faire apparaître comme le supposé commanditaire de l'assassinat de M. martinez 7 février 2023. Dans la journée du 7 février 2023, plusieurs perquisitions ont eu lieu à nouveau, sans mandat, à son domicile ici en lieu dit entrée complexe Béac, ainsi que dans ceux de ses deuxième et troisième épouses, au siège du groupe L'Anerdote, 6 au quartier Koudou, lieu Warda, et au siège de la télévision Vision 4 ensemble Il est à noter que s'agissant de la perquisition au domicile de la seconde épouse, Madame l'Avocat Général Sarah Limunga, épousant Mungu Bellinga, les gendarmes s'y sont introduits de force et par effraction, défonçant les portes à la hache et à l'arrache-clou ce après 18 h et en l'absence de la composante policière de la commission mixte, ils ont interpellé Manu Militari, les occupants et visiteurs du dit domicile qui n'ont été relâchés que 24 heures plus tard sous garant 7 février 2023 dans la nuit du 7 février 2023 une première confrontation avec le lieutenant-colonel Ndaoué, Justin, au cours de laquelle il a été demandé à M. Jean-Pierre Moubelinga s'il maintenait sa première déclaration sur laquelle il connaissait bien le colonel Ndaoué. Il a répondu par l'affirmative, en indiquant notamment que ce dernier venait souvent le voir pour le dépannage et lui filait souvent des informations sur les activités sécuritaires frontalières avec la Centrafrique et la Guinée équatoriale. Au lieutenant Colonel Daoui, la commission a posé la question de suivante. Dans votre précédente audition, vous avez déclaré ne pas connaître M. Jean-Pierre amougou belinga Maintenez-vous cette position. Ce dernier s'est retracté en indiquant qu'effectivement il connaissait M. amougou belinga et dans les conditions et circonstances qu'il a indiquées précédemment. La commission lui a posé la question suivante. Qu'est-ce qui justifie le fait que vous ayez précédemment nié le connaître Le président colonel de répondre. Compte tenu de l'environnement, dans un premier temps, je ne voulais pas être mêlé à ça. Fin de citation. 9 février 2023. Deuxième perquisition à l'immeuble siège à Warda. La particularité de cette seconde perquisition au siège du groupe L'Anecdote et qu'elle s'est faite en présence de M. le commissaire du gouvernement et qu'il souhaitait vérifier le contenu de trois coffres forts et emporter les deux serveurs de surveillance intérieure et extérieure de l'immeuble en dépit de l'absence de mandat ce qui est une violation de la loi comme précédemment indiqué, afin d'éviter des débats inutiles issus d'éventuelles obstructions et vu la présence physique de M. le commissaire du gouvernement, les conseils de ce collectif ont accepté que la perquisition se déroula à la condition sine qua non que la, politique, que la police scientifique et technique soit présente pour procéder au scellé dans les règles de l'art avec constatation des objets saisis dans le cadre d'un procès verbal contradictoire établi séance tenante. Le commissaire du gouvernement a fait appel donc à, la politique, à la police scientifique et technique et l'on a procédé à la perquisition. Nous-mêmes, nous avons été surpris de voir que la d police scientifique et technique était très équipée en outils pour procéder aux perquisitions conformément aux articles 119 et suivants du Code de procédure pénale. 9 février 2023... Les collaborateurs de M. Jean-Pierre Amourou Bellinga ont été illégalement arrêtés au groupement territorial de gendarmerie après qu'ils aient été entendus dans le cadre de l'affaire de l'assassinat, puis libérés. Ils ont été conduits notamment manu militari au service central de recherche judiciaire, où ils ont été incarcérés dans des cellules sans titre de détention, sans titre de détention, ni bon de garde à vue. 10 février 2023, les auditions des collaborateurs de M. Amougou Bellinga, illégalement arrêtés la veille et illégalement détenus, ont débuté au service central de recherche judiciaire pour se poursuivre le samedi 11 février 2023 dans les mêmes conditions d'illégalité. 10 février 2023, deuxième confrontation entre le lieutenant-colonel Ndawé, Justin, et M. Jean-Pierre Amougou Bellinga. Lors de cette seconde confrontation, caractérisée par son surréalisme digne d'un scénario de film américain, a été caractérisée par des volte-face successives du lieutenant Colonel dawe Contrairement à ses premières déclarations, il affirme avoir reçu mission de M. Jean-Pierre Moubelinga de faire taire le journaliste Martinez Zogo pour ensuite déclarer que la mission consistait à lui donner une bonne correction. Pour enfin indiquer qu'après l'avoir enlevé et torturé, ses équipes l'ont laissé vivant. Sur interpellation, le président Colonel indique que la mission a été évaluée à 23 millions de francs CFA et qu'il a reçu comme avance une somme de 2 millions de francs CFA. Pour par la suite indiquer qu'après la réussite de sa mission et le compte rendu fait à son prétendu commanditaire, il n'a rien reçu jusqu'à ce jour et selon ses propres dires. Il n'a jamais pensé réclamer le dit reliquat. Or, lorsqu'on sait que sont, selon ses propres déclarations, ses équipes de surveillance, de filiature et d'exécution étaient constituées de plus de 10 personnes, l'on peut s'interroger sur la pertinence de ces déclarations et sur la rétribution de l'ensemble des, des intervenants, sauf à considérer que ces hauts responsables de nos services d'intelligence ont pu mettre en péril leur carrière pour des sommes inférieures, à moins de 100 000 francs CFA. En tout état de cause, les différents scénarios proposés par le lieutenant-colonel Ndaoué, caractérisés par des rétractations, des aveux contradictoires et des accusations légères, ne peuvent résister à une analyse sérieuse car ils donnent l'impression d'être à tout moment sous influence. A contrario, M. Jean-Pierre Moubelinga est apparu serein, cohérent. Est constant dans ses déclarations de bout en bout, il a toujours affirmé qu'il est innocent de toutes les accusations et allégations portées à son encontre, qu'il sait qu'en réalité, l'objectif poursuivi par les auteurs de cette cabale, c'est la destruction de l'œuvre d'une vie et que les intermoignements du lieutenant Colonel Dawe justifient à eux seuls cet objectif. Sur interpellation réponse, le lieutenant Colonel Dawe a suggéré à la commission d'enquête une nouvelle piste avec un nouveau scénario, selon lui, il est fort possible qu'il y ait eu deux équipes. La première, la sienne qui aurait enlevé et molesté Martinez Zogo, lequel aurait été laissé vivant, et une seconde équipe dont il ignore la composition, mais qui aurait assassiné le supplicier. Ce qu'il a conclu sur un ton imagé par, je cite, « J'ai l'impression qu'il y a eu un coup dans le coup. » Fin de citation. À ce stade de l'évolution de l'enquête, au vu des multiples violations de la loi, des contradictions qui ne font que s'accentuer, et en l'absence de toute évidence, ce dossier ne comporte à ce jour que deux certitudes. La première, c'est que M. Martinez-Zogo a bel et bien été enlevé, torturé et assassiné. La seconde, c'est qu'il y a une vaste campagne médiatique nationale et internationale avec l'appui des reporters sans frontières, nourri par une main noire d'informations orientées, a été mise en place avant, pendant et après l'assassinat de Martinez-Ogo pour accréditer un scénario criminel tendant à faire croire que les principaux commanditaires de ce crime seraient M. Amogou Belinga du groupe et M. le ministre d'État, ministre de la Justice, le garde des Sceaux Laurent Esso. Notez bien, il convient de faire remarquer que, dans ses multiples contradictions. Lors de la seconde confrontation, le lieutenant colonel Dawe ne désigne plus le garde des Sceaux comme l'un des éventuels commanditaires, mais plutôt le ministre des Finances lui métager qui aurait promis de lui payer le reliquat, n'est-ce pas, du prix de sa forfaiture. Mesdames, Messieurs, les journalistes. Je voudrais en venir à la cause factuelle de votre présence ici. Lorsque une escouade d'une soixantaine de gendarmes armés jusqu'au l'ensemble son... ont envahi ces, le... ces mêmes locaux, nous étions en audition au groupement devant la commission mixte mise en place par le chef de l'État. On nous a indiqué que ce lieu avait été complètement encerclé, envahi de gendarmes. Nous nous sommes précipités ici. Effectivement, nous avons trouvé ici, y compris dans cette salle, des hommes en armes, etc. à la question de savoir, que faites-vous là Ils nous ont dit, nous sommes venus porter des convocations. Et nous, de leur que est-ce que pour porter des convocations à un historien camerounais, vous avez besoin de 60 militaires armés jusqu'au-dans Ces convocations étaient adressées principalement à six collaborateurs de M. Jean-Pierre Moubélinga. Six collaborateurs choisis pour leur poste clé dans ces différentes structures. Je vous cite un seul exemple. Euh, le, le, le... La responsable de, de, de, de la banque, qui est la seule qui a le, la signature auprès de la BERG pour sortir de l'argent. Ignès, qui est sa directrice de communication, qui est celle qui exprime, n'est-ce pas, le point de vue de, de, de, du groupe. Et puis un certain nombre, euh, nombre de collaborateurs du président. Il se trouve que ils étaient convoqués par la commission mixte d'enquête mise en place par le président de la République. On les y a accompagnés. Ils ont été reçus par la commission. Ils ont été entendus. À la fin de l'audition, on leur remettait leur carte d'identité et on leur demandait de rentrer chez eux ou à leur bureau. Sauf que lorsqu'ils sont descendus, ils ont descendu les escaliers, il y avait un groupe de gendarmes qui les là-bas. On les a pris. On les a d'abord enfermés dans une salle qu'ils appellent salle des opérations. Et en plus, on les a transformés à ce stade-là pour une destination inconnue de nous. Il a fallu qu'on fasse quelques démarches pour savoir qu'en fait, on les a menés au camp où se trouvent, n'est-ce pas, les cellules, n'est-ce pas, du CED. Ils y ont été auditionnés. On a même donné. Moi, euh, bon, je ne savais pas qu'on distribuait des t-shirts aux gens dans les lorsqu'ils étaient en garde à vie, mais en tout cas ils, ils ont on les on les a dépouillés de tout ce qu'ils avaient on leur a fait enfiler des, des, des t-shirts jaunes avec une rivière, moi je sais pas ça ressemblait à des t-shirts de, de footballeurs et on les a mis en cellule ils sont restés en cellule pendant trois jours et on leur pose des questions sur le fonctionnement global du groupe et sur les éventuelles mal malversations financières qui s'y dérouleraient. C'est comme cela qu'ils ont été entendus. Évidemment, nous, avocats, qu'avons-nous fait Nous avons introduit le 13 février une requête en un corpus auprès du président du tribunal de grande instance du Mfundi pour arrestation illégale, détention illégale et violation illégale. Du code de procédure. Cette affaire aurait dû être appelée le mardi, mais il s'est trouvé que le texte oblige le président du tribunal de grande instance à notifier au geôlier une injonction lui demandant de se présenter par devant lui avec les personnes détenues et les titres d'arrestation et de détention. Ce qui a pris deux, trois jours, ce, cela a été fait. Cette affaire a été appelée hier, devant le président du tribunal de la grande instance. Mais quand ils ont vu l'injonction du président et notre requête, notamment, ils ont entrepris de libérer un à un, n'est-ce pas, ces six personnes, dont la dernière a été, n'est-ce pas, expulsée, on va le dire ça ainsi, hier. Alors il se trouve que ce matin, c'est-à-dire 17 février à 7h30. Moi, je me suis couché vers 2h du matin, mon téléphone a sonné à 7h30. On m'indique que le service central de recherche judiciaire du 7 demande la comparution de mademoiselle Ben Diane, qui est la secrétaire particulière du président directeur général du groupe L'Anecdote. Moi, de poser la question, de quoi s'agit-il On me dit, non, non, non, c'est pour des précisions sur ces, pré ces présentes auditions. On n'est pas devant la commission d'enquête mixte. C'est la gendarmerie qui demande. Je dis, donc dans ces conditions, comme j'ai d'autres obligations liées au même dossier à, euh, euh, auprès du commissaire du gouvernement, j'ai décidé de, de proposer à ma consoeur Maître Sono d'aller assister cette demoiselle auprès du... de, de, de, de, de, de, de, de, de l'enquête où elle avait été convoquée. Elle y est allée. Elle pensait qu'elle était convoquée dans la suite des enquêtes concernant les malversations éventuelles du groupe, etc. Sauf que lorsqu'elle arrive là-bas, ma consoeur, comme une bonne professionnelle, elle regarde le papier qui est sur la machine ou on table là, elle voit enquête assassinat Martinez-Zogo et autres. Elle pose la question à, à, à, au lieutenant-colonel, mais nous sommes précisément dans le cadre de quelle procédure Et lui de répondre, non, non, non, ici dans le cadre de la procédure l'assassinat Martinez-Zogo. Il dit, mais enfin, la commission mixte d'enquête siège au gouvernement. Comment se fait-il que vous l'interrogez ici dans le cadre de cette procédure. Est-ce que l'autorité judiciaire concernée, puisqu'ils ont été déjà déférés, puis renvoyés pour complément d'enquête, est-ce que le commissaire de gouvernement est au courant Silence radio. Et puis, euh, elle, elle nous a fait euh, le message. Nous, a, nous nous sommes transportés rapidement. On a suspendu. Nous étions en, en plein procès. J'ai laissé mon confrère ami euh, maître Paul pour poursuivre pour le, le dossier, et je me suis transporté là-bas. J'arrive là-bas, je trouve effectivement une situation incroyable. Je n'ai jamais vu mon client dans cet état. Je n'ai jamais vu mon client dans cet état. Il ne comprenait pas qu'une jeune fille, elle a 21 ans, qu'on veut la mener à des choses qui dépassent même son entendement elle-même. Sauf que cette fille a été d'une... Le stoïcisme qui m'a personnellement impressionné. Alors, quand elle m'explique ce qui s'est passé, dès qu'elle est arrivée, on l'a menacée en lui disant, avant que Mme euh, Solon arrive, on l'a menacé en lui disant que vous êtes jeune, euh, faites attention, si vous ne dites pas la vérité, vous avez fini en cellule comme tous les autres, etc. etc. Donc, dès qu'elle est arrivée, ils ont baissé euh, le, le, le ton et, à sa grande surprise, qui est-ce qu'on amène Konolindawe. le colonel Ndaoué le colonel qui évidemment a dû avoir une nouvelle inspiration il a rechangé de scénario il ne dit plus euh, qu'il mm -hmm. avait donné les images à monsieur Amou qu'il était très content de voir ces images là il dit plutôt que non il a transféré les images dans le téléphone de la petite Ben Diane alors elle tombait de nuit elle dit, écoutez, moi je suis de quoi vous parlez, voici même mon téléphone. C'est entre Nantes, on a ouvert son téléphone, à la date de requis, c'est-à-dire le 17 et 18, il n'y a rien. Il n'y rien vu. Alors, je requis, je pars du CED, je fonce directement sur le commissaire du gouvernement. Et j'ai eu du monsieur le commissaire du gouvernement, il ne pas des choses graves dans cette affaire. Maintenant, il y a une nouvelle enquête parallèle qui aurait été ouverte au service central judiciaire du CED. Est-ce que le cadre juridique de l'affaire a changé Première question. Deuxième question. Est-ce que vous avez donné des instructions, puisque quand vous faites un soir fait retour, vous demandez qu'on vérifie telle ou telle chose. Est-ce que vous avez demandé qu'on ouvre une nouvelle procédure parallèle à la procédure prescrite par le président de la République au CED J'ai vu un un monsieur décontenancé, Il était surpris par l'information parce qu'en fait, je lui donnais l'information. Pour le reste, je, vous, savez, vous savez très bien que je, je n'ai pas le droit de dire euh, les choses qui se font derrière. Mais voilà la situation dans laquelle nous, nous trouvons. Nous nous trouvons avec une enquête présidentielle qui a été prescrite le 22. Et le 17 février, on se retrouve avec une enquête parallèle ouverte avec un nouveau scénario qui est bien loin du scénario de Reporters sans frontières, qui est bien loin, n'est-ce pas, du scénario de mes amis d'Equinox. Parce que je voulais ici démentir avant la dernière réserve le direct fait par M. Zogo d'Equinox, où il affirme que le colonel Soué aurait négocié la sécurité de sa famille. Et qu'en contrepartie, il aurait fait des déclarations enfonçant, confirmant en tout point les déclarations du colonel d'armée. Je vais le démentir parce que nous sommes également ses avocats. C'est inacceptable. Je le dis avec autant de vigueur que ce sont mes amis. Ils ont mis téléphones. téléphone. Zogo que je connais ne m'appeler au téléphone pour me dire « Tu confirmes ou tu infirmes ?» C'est la seule chose que je fais depuis que je... Les professionnels qui m'appellent savent que je ne leur dis rien, mais je dis « Si vous avez une information, donnez-la moi, je confirme ou j'infirme. » Parce que l'enquête première étant secrète, je n'ai pas le droit de vous évoquer ce qui y est fait. Mais aujourd'hui, j'ai informé le commissaire du gouvernement de ce point de presse. Je lui ai dit que je comprends que vous ne puissiez point parler vu la lourdeur des responsabilités qui pèsent sur vos épaules. Mais moi, je ne peux plus accepter que mes clients soient traînés dans la boue par des gens qui font, n'est-ce pas, du journalisme de caniveau et qui, au lieu de, de venir à la source chercher la bonne information, préfèrent inventer des scénarios et dire que nous-mêmes, avocats, on a été violemment attaqués. Mais nous, on ne fait que notre métier. Mais désormais, on va se battre à armes égales parce que nous avons décidé de communiquer dans le cadre de ce dossier et de dire ce qu'il y a dans ce dossier. Ce détournement de procédure est une rébellion vis-à-vis -vis de la décision présidentielle. Le président Lapu a mis en place une commission mixte police gendarmerie. Nous constatons que c'est devenu une affaire de la gendarmerie. Même pas en commission. Des non-membres de la commission j'ai une procédure parallèle à celle prescrite par le chef de l'État sommes-nous encore au Cameroun c'est la question nous avons posé le problème légalement nous attendons les réponses nous attendons les réponses et comme je l'ai dit précédemment ceux qui s'amusent à avec la vérité ne perdent rien à attendre parce que aujourd'hui demain ou après-demain, nous tirons les conséquences, n'est-ce pas, des actes ou les, que les uns posent avec ce que je dis, avec beaucoup de légèreté. Si vous saviez ce que nous savons dans ce dossier, 90 de ce qui est écrit ou publié dans les médias ne serait pas fait, publié ni écrit, parce que la vérité se trouve bien loin de, de cela. Et je veux terminer pour vous dire, ceci en vous remerciant d'être venu. Est-ce que vous trouvez normal? Que pour un crime qui est commis le 17, le 6 février, on continue de parler de flagrance pour casser les portes des gens, pour perquisitionner sans mandat, pour arrêter les gens avec des, des, des armes de guerre. Est-ce que vous trouvez normal, rendu ce jour 17 février, que nous autres qui sommes avocats dans l'affaire, nous ne sommes pas les seuls au demeurant, Puisque les autres mises en cause, ils ont leurs avocats. Que nous ne sachions même pas où se trouve la scène de crime. Vous trouvez ça normal Alors, même qu'il résulte du dossier, que les acteurs ont indiqué là où elle se trouve. Au début de cette affaire, il a été dit que le est Martin Zogo dont nous réclamons aussi la vérité pour lui aurait été transporté dans un sous-sol ici, torturé, exécuté sur ordre 2 d'un ministre d'état. J'étais surpris en venant ici, c'est pas que là le 6 Je m'attendais à ce que. Euh, là où se trouve le parking parce qu'il n'y a, a, a, a pas de véritable social ici il hein. y a un parking Je <rire> maintenant que ce parking fut encerclé, protégé puisqu'on a décrit que c'était la scène de crime dixit des journalistes vivant à Paris est-ce que vous trouvez donc normal que jusqu'à aujourd'hui, les, les grands spécialistes d'investigation qu'il y a au Cameroun là que personne ne s'est intéressé à la scène de crime personne, ça n'intéresse personne et pourtant, ils ont indiqué là où ils ont fait leur forfait. Mais ça n'intéresse personne. Ce qui est important, Jean-Pierre Moukoubélinga. Voilà. La nouvelle tête qu'il faut abattre. Une fois que vous l'aurez abattu, vous, vous, vous n'aurez pas de réponse à la question qui a assassiné votre confrère Martinez Zongo. Tous les criminologues, vous le diront. Une enquête criminelle commence toujours la scène de crime et on élargit les investigations au fur et à mesure. Et la toile, tous ceux qui sont impliqués s'expliquent. Je n'en dirai pas plus parce que je crois que certains gens vont s'expliquer dans cette affaire. En tout cas, je voulais vous remercier, mesdames, messieurs, au nom de tous mes confrères ici présents, de vous être déplacés. Je sais que ça a été un peu rapide. Mais...